Salut à tous les amis, j'espère que vous avez tous ce magnifique... Bien sur, je vous de prendre une nouvelle compagnie de parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur skill pvp Et aujourd'hui les amis j'ai une petite vidéo très très très spéciale parce que c'est un montage de moi qui se fait assaut tous mes fucking boss des amis Ben oui, parce que malheureusement euh, la map sur skill pvp est un peu petite quand même et je me fais trouver... Mais base bon, à tous les jours. Je passe des heures à faire une femme. Et à tous les jours elle se fait péter. Donc, euh, dans cette vidéo, vous allez voir, je me suis fait assaut trois femmes en 3 jours. Littéralement trois femmes en 3 jours. Donc, c'est soit des PVP, soit on tue des gens, soit c'est juste des PVP, des défenses et tout. Euh, je sais que je suis pas très bon au PVP, donc ça sert à rien de commenter Icon. C'était vraiment nul au PVP, etc. Les amis, je vous rappelle que avant que ce qu'est le PVP V9 sort, j'ai pas, pas joué à Minecraft pendant presque un an. Euh, donc, c'est sûr que pour le PVP, c'est un peu chaud. J'ai de la difficulté un peu à me punch aussi. Encore, il y en a qui m'ont donné des trucs dans, les, dans la dernière vidéo. Donc, ça c'était super gentil de votre part, j'apprécie. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne une potion, une pomme euh, d'or avant de me punch. Comme ça, ça euh, me faisait perdre moins de durabilité sur mon arc, euh, sur, sur mon armure. Et aussi, j'ai lu aussi que quelqu'un disait qu'il fallait que je me punche vers le bas. Donc, avant, on se punchait vers le haut, tu sais, sur les anciennes versions de ce qu'est le PvP. Maintenant, à ce qu'il faut se puncher vers le bas en regardant vers le bas comme ça, ce serait beaucoup mieux. Donc, merci pour vos conseils, les gars. Je vais les essayer dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse euh, me faire... Euh, me, me, me voir me faire défoncer au PvP. C'était avec les amis. Je vous embrasse et à la prochaine. Avant que la vidéo commence par exemple, je voulais vous dire les amis que je vais mettre le trailer de Energy Fight Donc c'est un serveur PvP faction de mon ami Captain et District, donc il y a le graphique euh, le graphiste, pardon, qui s'occupe de K-Faction. Donc, j'ai décidé de poster aujourd'hui le trailer de leur serveur Faction. Donc, il m'a l'air plutôt intéressant. Je ne sais pas si je vais y jouer, je vais vous dire franchement. Mais, euh, avec ce qu'il paie en ce moment, euh, je me fais un peu chier. Donc, peut-être qu'on ira faire un tour, voir qu ce que ça donne et tout. Et puis, si le serveur nous plaît, y jouer. Je vous mets le trailer et ensuite, il y a la vidéo. Je vous m'excuse pour cette petite pub en début de vidéo. Mais bon, c'était pour aider quelques copains. Donc, je vous embrasse, les amis. Et bon visionnage Energy Fight vous présente... Il y a 50 ans, un virus ravagea l'humanité. Seuls les privilégiés eurent la chance d'avoir accès à temps dans des zones appropriées. Durant ces années, la nature continua d'évoluer alors que s'effacent les dernières traces de civilisation. Le monde courait à sa perte, alors des chercheurs établissaient des solutions afin de permettre aux derniers survivants de fouler à nouveau la Terre. Tous ces changements ne permettaient pas une adaptation directe aux dépens de la dangerosité qui règne désormais dans ce climat de terreur. Mais les recherches ne sont pas finies. Et nous pouvons enfin sortir et affirmer que la découverte de ce nouveau monde n'en est qu'à son commencement. Les gars qui nous ont en rêve, en fait. Ok, j'arrive, j'arrive, je reviens, je reviens, je reviens. En ferme-toi, le temps, tant que j'arrive, au pire. Allez vas-y, Icons, vas-y, vas-y. Vas vas Salut, les Icons est à la maison. Salut, Icons est à Allez, la moi, maison. Rapporte-moi moi, des pierres les perles, ok, ok, je suis en combat. Deux, deux, deux, deux, deux. ans, ouais, je pense pas qu'on en a ait... plus à fait. Hein, Quand est... on en a plus Ok, je t'ai arrivé, il y en avait plus. Hein T'as regardé, bon gars Oula, oula, oula, oula, oula. Attends, hop, Il déjà... s'est pris anti-chute, le gars, il va perdre Il va pas il va back, il va back. Il a pris anti-chute. Le gars loulou, là, il a pris anti-chute. La grand-mère, la reine des puces. Euh, ouais, des rigolo. Perles. Bah, ouais, ça, on a pris. Le gars, il j'ai... Hop Bon, pas de cogène, vous voulez le T'as géré mec Volkin, t'es trop expressif. Volkin, il s'expresse mal en fait aussi. Est-ce que le gars a démontré quelqu'un Il est ici sur moi. Je les garde en combat mais... Il essaie de back en fait, il essaie de perdre. Il a full perle il est en haut, il a redescendu. Il a des anti chute ça sert à rien, il a pas par du chute, Je vais rester en haut ici. reste. Je reste en haut, j'ai pas d'anti-shoot moi. J'ai même pas de fader. Moi ouais, je marque pas. Moi je marque pas. Moi je marre pas. Oh, ok, ben. J'ai pas de fader. Falling 4, j'ai rien en fait. Allez, reste au-dessus comme ça, il va back. Et il va vouloir back. Vas-y, RTP Moi je peux pas, je t'en ai Je vais mettre mes bot space pendant ce temps-là. Ta merde Putain! Eh eh, on n'insulte pas jeune homme! Ah ouais mais. C'est pas gentil. Oui, gros, euh, le loulou, là il est vraiment de la merde. Tu peux pas dire là. Tu peux pas je toi sur moi. On attaque pas la base les amis comme ça, on attaque pas la base d'Icons. et non, il y a des trucs... J'ai pris mais... le j'ai pris le j'ai pris le suite T'inquiète, fais juste pour que ça au pire, c'est pas grave. What the fuck Gros, depuis tout à l'heure je tapais Newez en fait, je suis débile. Quoi Bravo Newez, t'avais juste à te mettre un meilleur stuff en fait. Eh gros, j'ai un de prendre un stuff, un bon stuff pour des stuff, c'est Sena. Les gars ils sont P4 en fait C'est pas grave, c'est du cas, P4 Sena, ça vaut un peu d'argent à l'HDV, on pourra les revendre, se faire des millions de dollars. Pre-punchy Non, c'était une pomme normale. Non, c'est une cheat, c'est une punchy, c'est une cheat. On, on va le faire break, on va le faire break les gars, s'il est juste P4, on le break. Hein. Surpren... Surprenant quand même qu'il a pas TP toute sa fac encore. Okay. Je pense qu'ils sont juste deux, puis en fait j'ai quick drop l'autre, donc je pense pas qu'il a envie de revenir. Ah, il était juste deux Ouais. Ouais, il était juste deux. Ouh, mmh. on peut voir que mes skills de pvp ils ont vraiment diminué depuis 2008. Minecraft était pauvre en 2008. Ouais, bah, c'est bien sûr que si, monsieur. C'était Minecraft Alpha, je te rappelle. C'est pas parce que la sortie du jeu est en 2009 et que ça fait 10 ans que j'ai jeu ouvert. Ou même, je crois que c'était en 2008, donc je crois que j'ai raison, en fait. Pas crevé, lui. Y'a un autre mec là-bas Y'a un autre mec Sur l'autre donné, oui, oui, je m'occupe, je l'ai fini. Oui, moi, je m'occupe du gars le plus facile parce que je suis vraiment une grosse merde. Allez, hop, oh, papa. Oh, ah, c'est Toby, what the fuck D2S le Hack-le, vole-lui son compte, vole-lui tous ses spaces C'est s'est quoi C'est fait trade, on se fait attaquer en fait. Un lourd Ouais mais Malfox est trop autistique, il comprend rien au jeu. Il a TP quelqu'un Pour qu'il s'est soit arrêté comme ça, je crois qu'il a TP quelqu'un. Non, il a TP personne, regarde. Il y a mon chien en train de bouffer un Kleenex là. Hop! Non. Vous avez quoi comme épée? Volkin, mets-toi le meilleur épée. Mmh, j'ai pas le meilleur épée, j'ai tout vendu. Ah merde. T'as tout vendu pour donner à la salade T'es points en boutique comme un idiot? Hein ben non, il va me repasser. J'ai fait le gars, il a fait pas un cheat, les as gars. T'as fait un investissement sur la salade? Ah non, il a bouffé juste de un cheat. Go. Non, il a juste pris un cheat, c'est ça. Ouais, c'est c'est non. non, mais tranquille, tranquille. La euh, prochaine fois qu'on pvp comme ça dans nos claims, faudrait avoir des hoopers ou des trucs comme ça sur nous, genre des fours. Comme ça, on pourrait faire une trappe genre full facile, genre easy. Essaye d'enfermer Essaye d'enfermer, je crois plus qu'il a pu te faire Enferme-le uh, Ah si si si, j'ai des trucs, attendez Ah non, il a sorti T'as enfin. pris trop de temps, Et fait. Je crois Il y en a tellement. Le serveur de merde. Ouais, c'est le serveur qui est vraiment pas trop top pour pvp. Vraiment, genre, c'est vraiment de la merde pour pvp en fait, je pense qu'il va essayer de. Faites attention auquel le, le clear drop va arriver, les gars. Vous, vous le tuez pas, hein. on le tue pas. suicider, Il est mort. Il, il est, est, est mort. Il Mais gros, y'a quelqu'un qui a bloqué ma perle. Et bon, il meurt. GG. Gros, en plus, j'ai même pas eu le kill. C'est bon, je joue des deux s tous. Allez, c'est fini pour vous. Ils sont tous morts pour moi. Oh les gars, les gars, les gars, viens, viens, Volkin. C'est quand même drôle qu'on est on-claim le truc, le gars il a claim il s'est fait sa propre base ici, maintenant on est en train de piller. Tp, TP, TP, Volkin, TP. Euh, avait pas grand chose dans le coffre en vrai, je vais le faire plus péter, mais il a rien. Non une Volkin. mais frère, arrêtez de passer dans mes perles. Ah non, mais c'est avec plus, je suis avec lui, je suis avec lui. Il y a vraiment rien de bon ici. tu seul, Ça que une space gate. Y'a quoi ici Peut-être qu'il y a des collecteurs, des trucs comme ça là, non Putain, il l'enferme. Putain, H24, il l'enferme, ce gros chien. Attends, je pense qu'on peut faire péter. Ouais, oh, mais ça c'est notre dernier match, on s'en fout. Moi j'ai claim, claim dans le coin là-bas des coffres coffs. Hein, si là, là, là, Volkin, Claim, Claim, Claim, Claim, Claim, Claim, je le punch. Claim, claim, claim. Ah, pas, non, ouais. je Claim, je Claim. Je le referme. Je l'enferme Referme-le, ferme le referme-le. Alors, Non laisse pas TP moi Volkin, s'il vous plaît, mon cher ami. Pas de bloc. Je peux plus, je des En fait, on est dans un trou. Ah merde. Volkine si tu me parles, je t'entends pas parce que j'ai mis deux côtés Eh, ta gueule, j'ai dit. Toi, je pas parlé, toi. Et en fait, il faudrait la, la trappe en fait, lui. Ouais, oh enlevez-vous, enlevez-vous, je l'ai pas vu. De... La vie qu'ils enlèvent, c'est le bâtard. Viking, dans une recul, ah, il bon. y a les mobs, tu vois. Je me suis TP. C'est où notre chien canot Attendez, moi si tu meurs, je suis, je suis, non, avec toi, avec toi, avec toi. Attends, mais il faut que je fasse un Get a noet. Get Allez les gars, il c'est un mauvais délire, cassez-vous. Non, c'est un bon délire. T'es sûr Punch-le ici où je suis. Ah mais ah attends, non, je allez. suis avec lui, je avec, lui, je avec lui faut que tu fasses un trou comme ça regarde ah non merde promotez moi les gars oh, il fait trop mal je peux pas je peux pas je suis morte je mets une, oh. une TNT et je l'ouvre euh, oh non pas non, pas, non ouvrez pas ouvrez pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon fais gaffe fais gaffe je sais faut que tu me promotees taïkan F3 mode Marie. Il est gauche, il est gauche, il est dans un par un. Pétez la TNT, pétez dans TNT. Ah, ok, d'accord. Pétez-le, putain. Qu'est-ce que faut? faites Ouais, mais j'ai pas triqué, attendez Pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi. Ok, dans l'instant. Ben, je peux pas l'allumer. C'est bon, c'est bon, ça, tu l'as allumé. Je me ferai en fait, moi, je j'ai toujours pris. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yo, t'as musique, gros, je fais une vidéo, sérieux! Ah non, pas non, pas non! Casse yeah, pas le les couilles! Est-ce qu'il vient vraiment de back lui-même là? Hein ouais, il a fait un back. C'est drôle, le temps ça. Mieux temps. Le, le gars, gros, il. il... Oh, y a de le je vais en profiter pour la miner. Non, tu peux pas. Bah, en fait, on va être super, on Le gars, il back dans ses propres claims. Hein. Ah, mais il est grave, après, on était plus quand même. Quand même, le oh dommage, chiant. je voulais le tuer mec, je voulais l'éliminer, je voulais l'éliminer mec User was moved to your channel. Ok, on a un don plus spécial ici les amis, donc c'est marqué moved. coucou icon, c'est un don un peu différent, tu dois passer des épreuves pour Ok, donc peu importe, on peut choisir n'importe quel je crois Parfait, donc, euh, combien tu as d'abonnés, je crois que j'ai 34 000 mec Bien joué, oh putain je suis trop fort a quelle date tu as créé ta chaîne YouTube Le... Je crois que c'est le 12... 2012... Euh, 12 novembre 2012. Euh, meilleur serveur, k what the fuck. Quoi Quoi Comment oses-tu Le meilleur serveur, c'est k What the fuck. Ok, je te parle plus. Ce qui est le PVP. GG. Le saut. Ok, là, il faut faire un saut jusque dans le trou. Ok, on va prendre la potion de chute si on va se prendre tous les deux. Et... Youh! Ok, bien joué. Et... Oh Ça fait un cœur. Bon, il n'est pas centré, les amis, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, mec. C'est super, super gentil de ta part. What the fuck, ça là Merci beaucoup, beau gosse. Euh, je vais lui dire merci quand même, hein. Ça là, euh, merci, t'inquiète, c'est le geste qui compte. Euh, merci beaucoup, Brugus, tu gères, tu gères, vraiment, c'était cool. J'aime bien ça, les dons comme ça, moi, perso.